CanalSat et Disney's présente. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de taille, et de l'ordre des Durant ces temps obscurs, où l'Empire règne sur l'Empire, len l'Empire, l'Empire, pipi c'est une zone interdite, une zone Un groupe de perdus. Et on entre dans SAS. Veut changer le destin. Où Il sort lui. En organisant la rébellion. Nous serons là en embuscade afin d'empêcher le poudre de mettre le feu au poudre. Qu'est-ce qui s'est passé en bas À cause de lui. Et arrête Il Arrête Il ne Je quelqu'un que je connais. Concentrez toute votre puissance de feu sur le grand. Notre avenir est très incertain. Et en temps voulu, un nouvel espoir émergera doivent sûrement se faire un sang je n'ai pas de papa. La force est très puissante en toi, Ezra. Tu peux venir avec nous. Tu apprendras ce que signifie vraiment être un dal Qu'est-ce que tu ne comprends pas, donc Ton compte est prend, bon, Jedi, pas aujourd'hui. Maintenant Star Wars Rebels. Rejoins la rébellion. En octobre, sur Disney, sur